Vous, oui, vous qui m'écoutez, vous les promeneurs du dimanche, les, les jardiniers amateurs, les flâneurs des champs, les cueilleurs compulsifs, les amoureux des oiseaux, vous aimez la nature, moi aussi je l'aime. Alors cet automne, enfilez vos plus beaux gants, vos plus belles bottes et participez à l'opération « J'agis, je plante ». Partout, on veut des haies, on veut des arbres, on veut des oiseaux, on veut des plantes grimpantes, on veut des insectes, on veut des fruits. Bref, on veut de la vie. Car comme vous le savez, évidemment, il y a urgence. La nature doit regagner le terrain qu'elle a perdu. Mais bon, il y a du boulot, hein, je ne vous le cache pas. Et pour y arriver, il faut qu'on soit nombreux à planter, qu'on s'y mette tous. Quoi. Végétaliser massivement nos espaces de vie, nos jardins, nos terrasses, mais surtout, le bas de nos immeubles, autour des places de parking ou des champs. « Mobilisez vos amis, votre famille, vos voisins, votre petite copine, vos petits copains, votre patron. Plantez des bosquets comestibles, des haies, des murs végétaux ou même des mini forêts en ville. » Oui, que vous ayez la main verte comme Stéphane et Ellie, ou pas du tout, on a créé pour vous le site www.jagijeplante.org. Vous y retrouverez une mine d'informations gratuites avec des guides, des posters, mais surtout une formation composée de 64 tutos pour savoir quoi planter, où et comment vous y prendre. Comme nous, vous allez devenir accro.